Il faut que tu C'est hey, bien ici qu'il travaille non? Je ne sais pas mais d'après les indications, ça doit être ici qu'il travaille. Comment ça tu ne sais pas? Tu ne sais pas lire ce qui est écrit là. Ah Soba. avec mon niveau d'étude, ce n'est pas tout ce qui est écrit sur le panneau que moi je sais lire. Ah n'exagère pas. Toi, tu aimes dire que j'ai fait l'école jusqu'à... Ah, jusqu'à CP2 donc moi je ne sais lire que l'alphabet. Ah, hein, raison de plus pour lire ce qui est écrit sur le panneau. Allez, dis moi ça, vite! Vas-y bonne je vois écrit I.R.D. Zabsoba c'est ça I.R.D. Ah, il est... Quoi, quoi, quoi Quoi, quoi, Y Y'a quelqu'un N'est ce pas Quoi, quoi, quoi nest Je pense qu'il faut faire plus de bruit pour qu'il sorte. Ah, tu as raison. Euh, c'est vous IRD Non. C'est donc vous alors Non plus. Et pourtant je sais que c'est ici qu'il travaille. Mmh. Voici c'est écrit. I.R.D. Ah bon Eh, bah, c'est lui que nous voulons voir. Mmh. Et Qu'est-ce que vous lui voulez à l'IRD Il faut qu'il nous aide. Qui vous aide eh. Oui, les gens racontent partout que grâce à IRD, leur condition de vie s'est améliorée. Alors que de souffrir. Chaque année nos récoltes ne sont pas bonnes. Parce que nos terres ne sont plus fertiles. Nous sommes exposés à la chesoresse. Nous sommes à la merci des maladies <rire> et des insectes qui dévastent régulièrement nos cultures. Il y a par exemple la mouche des fruits <rire> et... et... cette bactérie qu'on appelle Zandomazes. Zandomazes. Zandomonases. Même que nous ne sommes pas épargnés des maladies <rire> causées par les mouches et les moustiques. Tout comme notre bétail. Cette année-là. C'est la famine totale dans notre village. Mmh, dans notre village, l'accès à l'eau potable est devenu très mmh. difficile car le puits se sent asséché. Euh, euh, Regardez-nous. Regardez On dirait que tous les malheurs du monde entier se sont réunis chez nous au village. Mmh. Et dans un Effectivement. Et d'après les témoignages qui nous viennent d'ailleurs, seul monsieur ou madame IRD peut nous sauver de cette calamité. IRD Ta famille ne vient pas, y ne y y sort y pas y y ici. C'est là. Et dites à IRD que. Charles et son épouse sont ici. Tant qu'ils ne résout pas notre problème, nous on ne bouge pas. Ouais hey ah hey Oh. Zaksova! L'Iende, c'est pas une femme? Ce n'est pas un homme. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est un génie. C'est un dieu. Euh. Oh. Bon, bande Zaksova! Hein? Avec deux okay. cols, plus des yeux et puis une queue. <rire> euh. Euh, -so -ma non, mais attendez! Bandé avec deux cornes et une queue. L'IRD, c'est l'Institut de Recherche pour le Développement. Mmh. En fait, l'IRD, c'est un lieu où travaillent des professionnels de la recherche appelés chercheurs. Mmh cette dame qui est de... CNRST <rire> Et moi de l'IRD Oui vous voyez L'IRD travaille en collaboration avec d'autres structures de recherche telles que CNRST, l'université, Joseph Kizerbo et bien d'autres oh, L'IRD travaille toujours en binôme avec ses partenaires En fait L'IRD est installé un peu partout dans le monde, et par exemple au Burkina Faso, il mobilise en plus de l'expertise scientifique burkinabè, l'expertise scientifique africaine, française, européenne et internationale pour co-développer des programmes de recherche au service de la production de nouvelles connaissances de la formation et de la valorisation sociétale de la recherche, élément indispensable à l'atteinte des 17 objectifs du développement durable ODD et de leurs 169 cibles. Le but est de développer une science de la durabilité, c'est-à-dire interdisciplinaire, co-construite, multi acteur ouverte à la société et à fort impact sociétal et environnemental. Mon tinevre, nous, on y a nous oh. ah, sommes tous to membres de Monsieur Charles, non. Madame Ramal, vous avez frappé à la bonne porte. Oh. Parce que l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement au Burkina Faso, à travers ses chercheurs que nous sommes, développe des recherches dans le domaine de l'agronomie, des ressources naturelles, de la santé et des sciences humaines. Wow ton il y si ya canes mortes, il Eh eh, des canes y a il mm -hmm. y a, a des je n'ai pas de courbe, mais je La parité homme-femme est respectée. Parité avec l'IRD, mmh. la femme occupe une place importante dans le développement. Et ce sont les résultats de ces recherches qui viendront améliorer le quotidien des hommes partout où ils vivent. Nous par exemple. <rire> Exactement. Eh, par exemple, <musique> il y a qui a pas un Pourquoi chez nous ça ne va toujours pas? Pourquoi? En fait, L'un des principes de l'IRD mmh. est que toutes les parties prenantes soient consultées, impliquées dans leur processus de recherche de solutions. Voilà pourquoi nous allons nous pencher sur votre cas et ensemble, nous allons trouver une solution durable. Mer, gloire à Dieu <rire> Et à l'IRD Toi <rire> y <rire> la axe de recherche. L'IRD, c'est améliorer la santé des populations. L'IRD, c'est valoriser la sécurité alimentaire. L'IRD, c'est utiliser, comprendre et gérer les ressources naturelles. L'IRD, c'est comprendre les sociétés de l'espace subsaharien. développement dans tous ces états au profit du bien-être des hommes de la nature Ensemble, somme du développement dans tous ces états je comprends maintenant pour que les gens racontent partout que grâce à l'IRD et ses partenaires leur conditions de vie s'est améliorée parce que l'IRD est vraiment à l'écoute des gens l'IRD au Burkina ah, c'est une cool. trentaine de projets de recherche Développement, il y a au burkina, c'est toi la mort. de formation au profit du bien-être des hommes de la nature ensemble du développement dans tous ces états au profit du bien-être des hommes de la nature ensemble du développement dans tous J'adore l'IRD Avec ce que j'entends, je soutiens l'IRD dans sa dynamique Voilà pour vous quelques exemples de projets scientifiques de l'IRD et de ses partenaires. Il y a le projet Rôle de l'agroforesterie dans l'intensification durable des petites exploitations et la sécurité alimentaire des sociétés en Afrique de l'Ouest, Ramses 2, 2018-2022, financé par l'Agence française. Il y a aussi le projet Diversité religieuse et tradition au Burkina Faso, un jeu historique et actuel Trade BF financé par l'Agence nationale de la recherche française et la coopération allemande. Il y a le projet mobiliser les entreprises sahéliennes pour des réponses innovantes à grande échelle contre la malnutrition. Meriem 2019-2022 financé par l'Agence française pour le développement (AFD) et la fondation Bill et Melinda Gates. Il y a aussi le projet. Contre le paludisme, améliorer l'accès à la prévention, au diagnostic et aux soins Pour la communauté rurale, vulnérable, financée par Expertise France Au profit du bien-être des hommes de la nature Ensemble du développement dans tous ces états au profit du bien-être des hommes de la nature, <t> ensemble du développement dans tous ces états. Eh, eh, Rama, eh. nous avons frappé à la bonne porte. <t 'en> Zach hein? à défaut de la mère, on tête la grammaire. <t 'en> eh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, À défaut des l'IRT personnifiée, nous avons affaire à des chercheurs bien organisés. Ils vont nous aider. <t en> <t en> de recherche qui pourront apporter des solutions durables à vos problèmes. Oui, soyez rassurés, vous serez accompagné par l'IRD jusqu'à ce que votre vie s'améliore. Oh La recherche. Le développement est le sacerdoce de l'IRD. L'IRD, c'est aussi la mission culture, scientifique, technologique, avec action pour les jeunes, avec le maquis des sciences, avec le festival du film scientifique, avec le CICRD, le centre d'information commun sur la recherche et le développement. Au final, l'IRD... De trouver des solutions durables aux problèmes des sociétés du sud et du nord en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. IRD, c'est quatre axes de recherche. IRD, c'est améliorer la santé des populations. IRD, c'est valoriser la sécurité alimentaire. IRD, c'est étudier, comprendre et gérer les ressources naturelles. IRD, les sociétés de l'espace sur ça a rien.